fais lui un casque, Al Alpha tu nous entends Allo T'es dans les toilettes ou quoi là Ah ok attends je sais pourquoi tu m'entends à travers le micro de la webcam attends, attends. Là c'est le micro qui est plus des chiottes normalement Ouais Ouais Non C'est toujours, Et... toujours merdique T'en as un troisième ou quoi attends, attends, attends Si t'en as un troisième <rire> prends-le hein All right, I'm gonna show you guys, I'm, I'm in Pro League Oh, Mary, really euh, Sinon, salut Alphama, du coup, et puis. Bah, et pour les personnes déjà qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction euh, dans les grandes lignes, euh, qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles, euh, ton numéro Très de téléphone, bien. Et tout ça? Ok, mon numéro de téléphone c'est le 12. Voilà, euh, ça, ça, ça, ça part déjà. Donc on, on notera niveau blague, pas drôle. Niveau blague, ouais, non, pas ouf. Ouais. On not blague, de pas drôle. De ok, j'ai euh... ah, Ok. Va ah, on va alors. se marier on va ah, se marier. d'accord faut quand même que je m'introduise. Euh... Introduis-toi, mec. Euh, je oula, introduis, non, fallait pas te laisser ça. Tu <rire> ouais, veux que je m'introduise <rire> ah, vas-y, à fond. Donc, euh, Léo Alphama Robin, euh, voilà, j'ai 19 ans, je suis joueur. Attends, ah, non, attends, non, non, non. Léo Alfama Robin. Léo, c'est ton prénom Léo, c'est mon prénom. Et Robin, c'est ton. Alphama, mon pseudonyme, je sais pas si tu sais du coup. Et ah oui, oui, oui C'est mon nom de famille. Attends, oh, non, non c'est euh, Robin, mec! C'est Robin, mec! C'est Robin, mec! qui est, Robin, est, mec, est, est... Voilà. Ah, écoute, moi, appelez mon nom, d'accord? Et tu vas me dire comment tu le prononces en français, d'accord? Ouais, vas-y, vas-y. R-O-B-I-N-E. Robin! Robin! Robin avec un E, du coup? Or, ben, Robin ou, soit Robin, soit Robinet! <rire> ouais, ouais, ah, ouais. <rire> Robinet, ça peut <rire> <doit> être Robinet! <rire> c'est moi qui ai un humour de merde! <rire> Déjà, la première question qu'on s'est posée tout à l'heure avec Mary, euh, ça vient d'où, Alpha Alphama, ça vient de... Putain, je vais encore me faire tailler. donc ça... Non, ça vient de l'alpha si vient de. Ouais, ouais, d'accord. Ça, pas... ouais. ça vient pas d'Alpha Mail. Hein. Ça vient de. Ça, ça vient parce pas de mal alpha. Ça, mais... Non, non, ça vient pas de ça. Ok, t'es sûr Oui, 100%. J'y crois pas du tout. Mais alors, alors pas du tout. Mais non, mais pas, pas, grave, pas du parce tout. Que tout le monde Moi, j'aimais bien la graisse. J'ai pris la première lettre de l'alphabet. Et puis j'ai rajouté ma. Et puis c'était bien. Et pourquoi pas Alpha Ti mais c'est un mytho ah, Parce que ça pue la merde AlphaTi Moi j'aimais bien j'aimais bien les trucs en... Alfati c'est mignon, j'aime bien Alfati ça t'irait bien Tu vois Alfati t... absolument pas crédible Alphalus oh, oh, oh. Mec, ce pseudo-là, il vient de quand j'avais 12 ans, je savais pas ce que c'était un mal alpha à 12 ans Moi oh, si tu bah, oh, tu regardais allez, papa Attends... Pas à moi moi à 12 ans, j'étais déjà un mal alpha, déjà moi non, oh. Moi à 12 ans, j'étais dans ma campagne, je savais pas ce que c'était Et je lisais des, des livres sur l'anti... l'anti... Ouais, tu dis disais pas des livres de lecture orthographique <rire> Quel fils de... <rire> <rire> Taille-le, s'il te plaît. Ouais, ouais il va le faire, il va voir mon jeu, il va me tailler. Bon du coup, allez, on s'invite les mecs. On euh... s'invite. Et on veut Let's juste go. savoir, parce que parfois, tu sais, euh, Mary, Mary il est un peu trash, moi aussi. Mais Mary plus, euh, ta maman, non. elle ne regarde pas, là Si, ça Elle m'a dit qu'en plus, elle, elle supportait pas euh, l'humour comme ça. Elle nous non, aime merde. pas Maman Ah bah elle bah Non, bah non, elle est, elle est tellement gentille. Elle, est, elle, je, elle aime tout le monde, ma maman. Je vous promets qu'on sera très gentil. Particulièrement moi. Non. Je, pro, je, je promets de, de, non. de pas dire de cochonneries. Non, non, non. Moi <rire> je déconne. Euh, elle, euh, <rire> je <te rire> Alors elle dit euh, si, mais y a pas de problème. Non, non, libérez-vous, pas de censure. Ah ouais, non, non, elle sûr. aurait jamais dû dire ça. <rire> ah, ok. Comment okay. elle s'appelle C'est quoi le prénom de ta maman euh, Sylvie. Sylvie, non, Sylvie t'abuse non, bah, tu vous vois non, la dame quand même. On s'est vu à la gamme ouais. assemblée Elle m'avait ouais. demandé de la tutoyer. Explicitement, elle demande de se faire tutoyer. Ouais. Oui, moi ah je ouais. m'en souviens et je ne vous vois pas les gens. Je ne tutoie pas les et gens comme ça. Je vous vois moi. Même si on me dit tu, tu... je vous non, vois. Non, alors ça, avant je déteste les gens qui continuent de te vous alors que tu leur dis le. Oh, du je fond. vous en prie, arrêtez 6-4. <rire> ouais, bah, ça, je bien <rire> euh, On peut laisser des viewers avec nous si vous voulez, on s'en fiche. Euh... Ouais, tant qu'ils ferment leur gueule non mais arrête euh... Ah pardon mais ouais mais c'est quoi cette façon de faire là Sylvie je suis désolé Actuellement c'est pas la, la dinguerie. Ah mais y'a une équipe en face Les baisers Ça rentre en tout, Les... ça rentre en Ok Ça rush, ça rush sur site Escable Open space ça arrive J'ai l'ai eu poulet bon, On non, a il est où le doc Doc, tu peux me raise Non, euh, me heal. Encore deux, encore un open space. Encore Bien. un. Open space c'est sûr Yes. À la fenêtre. Viens me heal avant de le jouer, poulet, s'il te plaît. Ok, il est dehors. Oui. Je suis droné, il -y. y en a un qui drone pour lui, il y en hein, a un à la fenêtre. Coucou. Mort à la fenêtre. Et le mec est au-dessus de nous, au top. Il moi, top. poulet, je suis derrière toi. Open space, qu'il peut t'avoir d'autres dessus. Un ça va décaler derrière au niveau de la porte. Ah bah calé. Ça décale pour vous derrière. Ah si si, nice. En tout cas les traces sont ouvertes Ok elle est mort c'est bon Ok je scanne les traces de pack j'ai hein. Ok les deux sur son site T'as eu le dagger Ok bon bah le reste c'est Mira et Doc hein On me considérait qu'ils sont tous en train de... Peut-être dans euh, le basement maintenant Allez non, ça ah, voilà, tape les barreaux lire, ouais. là L'amiral est derrière la Mira. Oh, Euh, deux sur la plateforme externe. Le balcon dehors. Deuxième okay, à mort couloir. Ah, un yes. deuxième, un deuxième dans le couloir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh la Oh là la Oh là là. Oh là la Oh Oh là Oh là Là, tu regardes, t'en as un à gauche. Non, ça c'est à droite. Ah, je sais, je sais. Ouais, bah non. Les deux premiers kills, je comprends rien. Ouais Moi non plus, j'ai pas, pas compris. En attendant, vous êtes pas sur les cams, bande de. C'était très moche, mais euh, je fais le taf. Hein, je t'en. Non, mais ça va pas la tête. C'est un magnifique enchaînement là. Par Pardonnez-moi, Sylvie. Je suis désolé. Bon, concentrez-vous, on est en train de perdre 1-2. là va j'ai un champion de Pro League en plus là, j'attends de me faire carré. Quoi. Oh, euh, ouais, oh. Oh, le champion de Pro League il, a, il est vieux, il a besoin de se chauffer. Là. Un mec dans l'ascenseur, dans, de, dans le plus entre vos mains. Là, dans l'ascenseur au bout là, il est coincé là. Cavera dans l'escalier, on a une cavalque sur nous. Quelqu'un a une, une charge ou pas Euh, ouais, je vais la faire passer là. Je suis dans le bac je crois qu'il y a quelqu'un truc. Dans le back, dans le back Tapez la caméra, elle est morte Il reste le doc je sur doc BP sur Il est où le doc Sur BP Je suis repéré Je le je, je plage dans le pack. Oui. On est pas en gaming house chez le stream, on est en living house maison pour maison dans laquelle on vit, mais c'est pas une gaming house, il y a des bureaux dedans, on un euh, être à côté Est-ce que vous avez des copines, respectivement Euh ouais, je crois qu'on a tous une copine, non, on a quasiment tous une copine Et Ouh. vous faites des trucs échangistes un peu ou pas Mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ouais. cette question Mais bah, gaming house, euh, je me dis qu'ils font bien quelque chose à un moment donné Ah non, encore, encore heureux, enfin genre tu ramènes pas ta copine dans un hein, gaming house tu vois ah bon, c'est nul. Ben tu peux bien évidemment mais genre pas à plein temps tu vois. Non mais non mais Mary non, non, ne pas parle à pas, à pas à anglais, temps. donc il confond gaming house et maison close, il a pas compris <rire> le. Euh... C'est clean, c'est clean, on a drone deux fois de Fias sur site La caverne elle était montée Vous pouvez venir côté sud clair, là les gars J'ai ouvert sur le BP J'arrive Ok j'arrive Vas-y vas-y prends le diffuse Mary Prends le diffuse et va planter Attends attends attends Non y non y a quelqu'un en face de moi Fais gaffe c'est 4 c'est 4 c'est 4 Vas-y, il va planter, Mary. Ah ouais Il décale, il décale Je plante, couvrez-moi. Je fais des bruits par derrière. La Valkyrie est mort. Elle est morte, elle est morte. Arrête pas morte, la Valkyrie, toujours là. Ah mort, je sais pas quoi. Toujours la Valkyrie, toujours la Valkyrie, toujours à la, toujours à la, toujours à la Allez Elle est close là. Nice, c'est bien. La à l'aveugle. Ça c'est ton information qui l'a tué, mec. Bien joué. Tu as un monstre. Bonne exécution là, bien propre. Top, y'a y a du monde. Oh. Non Non mais attends mais lui il me voit par un trou qui existe pas là Non surtout pas me reste tout de suite Fais gaffe y'a un trou ici si ce 4 aussi On est dans la mer sans Putain le pompe j'ai galéré à l'avoir la hache Est-ce qu'on tenterait pas un truc euh, un truc drôle là Ouais vas-y Moi vas vas ouais, je ne me rien. Ok, vas-y, ying, ying, shotgun et quelques... prenez des explosifs charges et on rentre en rappel sur les fenêtres de kids. Je vais ying dans la barricade. J'espère qu'il n'y a pas un frost oh, parce pas. que là ça va être le plus gros fail de Ça, de... ça va de... partir de... en vrille de... ce truc, truc mec, de l'autre <rire> En 2019, personne n'est frost sous les fenêtres de kids, mec. Grave. Non, qu'est-ce que j'ai fait Ah okay, super. Ah le pire Ah mis ma Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah ça c'est oh un prolix qui vient de se passer là. Oh là, là Ils sont trois, ils sont trois sur moi Ah non tu pouvais pas moi j'étais à l'autre bout. Ibanan est morte ça. en vrai En vrai c'était voir si tu es hein. Faut bon, Falloir que tu flanques euh, as pas ouais, ouais, Ou alors planque. tu denies la plante Ou alors tu denies la plante avec tes échos, mais Ça va exécuter bientôt non. Là ça exécute ça là C'est en train de planter hein Faut vraiment que tu y ailles En vrai tu peux les travers du euh... dessus Ouais c'est j'ai fait Excuse-moi, poulet, c'est moi, c'est moi, moi excuse-moi. Excuse -moi. Un meeting, excuse -moi. Un meeting à dans esca. Il y a dans L'autre SK, l'autre Allez, bon. non. Ah, ah, bien joué ça. J'ai failli T4, mais je suis un mec sympa. Je suis un mec sympa, je pas